Je peux bien être là. Allo Ah c'est toi mon chéri, ça va Chier, on va d'être tranquille 5 minutes dans ce pays. Oh putain, comment j'en suis arrivé là moi Allo Oh That was close. Ok now's my chance. Huh? There's some writing. Warehouse number 6 No, not here. Security guards. I can't let them catch me. Konichiro Yunassan, ses mémoires de légende, et bienvenue dans l'épisode 10, à la rencontre du maître. Alors vous avez pu voir sur cette pré-intro un peu le.. ce qui s'est passé du coup quand on loupait de récu récupérer cette torche. On perdait un jour de quête Et il faut savoir que c'est à partir du 21 ou 23 avril Je ne me souviens plus Enfin c'est en fin avril que si on se plante Dans la quête Si on si ne finit pas cette quête à 100% euh, On ne peut pas avancer Donc du coup on va essayer c'est Sans se faire bloquer Parce qu'en fait il faut, faut savoir qu'il faut aller à l'entrepôt numéro 8 Qui doit être de ce côté là On va essayer de les ah, Je ne me suis pas fait griller euh... Eh hey merde, je viens de me faire griller, donc ça va être quasiment la même chose du coup, en se faisant griller par les gardes euh, comme on se faisait griller tout à l'heure pour une histoire de lampe, en faisant du bruit, et ben on va perdre un Don't jour de quête, ici. donc le but ça sera d'y rentrer sans se faire prendre, donc du coup, ben, heureusement, heureusement qu'encore une fois, euh, on va pas attendre une journée entière histoire de perdre du temps, ben, pour ça faire cette quête, bien. on repart le lendemain à, à partir de 20h au soir, Jusqu'à ce qu'on réussisse, à, jusqu à, jusqu à, ce qu réussisse pardon, à rentrer dans ce fameux entrepôt numéro 8 Enfin, dans ce vieil entrepôt, puisque c'est le Old Warehouse District Et on va revenir sur cette même sellette. Jusqu'à ce qu'on réussisse Donc là, on va y aller maintenant Si on se fait pas gauler Ouais, c'est bon Pour le moment, tout va bien Ça a l'air d'aller Nickel Yes. Oui, eh ben, on vient de trouver l'entrepôt numéro 8, 8. C'est une chance vite rentrer sans se faire gauler parfait donc cet épisode sera vraiment très très très très court puisqu'on on, à la base je voulais vraiment me baser uniquement sur cet entrepôt et donc c'est ce que nous allons faire directement alors euh, on va voir s'ils sont à l'étage comme je ne souviens plus tellement alors, il me paraît un peu lourd je trouve d'habitude il est un peu plus rapide là il est un peu plus lent et pourtant j'appuie pas légèrement sur le bouton R comme je vous ai dit la dernière fois je vois rien du tout. Ah voilà, la porte est ici. Alors, on peut rentrer. Alors, bizarrement, il a l'air d'avoir personne. À moins qu'ils ne soient pas là. Bon, on va redescendre du coup. J'ai vu qu'il y avait, je crois, des vases. Mes souvenirs sont bons. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a Alors. Ah oui, voilà. Je disais bien qu'il y avait des choses. On va regarder un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici Oh, bon, ça doit être des vieux pots. On peut les prendre. What a pretty vase. Ouais, c'est des vieux vases de l'antiquité chinoise. On va plutôt regarder de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a encore Ouais, un pot dans, dans un cargo, enfin. Un gros carton en point un gros carton dans une grosse boîte en bois. On va plutôt regarder cette assiette et je me demande si c'est pas à partir de là. Ah, je crois que c'est ça. L'assiette elle m'a l'air intéressante. Est-ce que c'est là qu'il va se passer un truc Oui, je crois bien. Voilà. Ah Ah ben, bah, je vous disais bien qu'il y avait quelqu'un. Wait, please on. Master Chen. Ah, bah, le voilà le fameux maître. Master Chen. You are the young man who has called? Yes, Ryo Hazuki. This says, if you ever need help, seek the aid of Master Chen. May I look at the letter? Sure. Mm hmm, That's the right hello. Sure. Yes, this, this is, is Zhu's nice. handwriting. But it appears this letter arrived too late. Yes. This Zhu Yonda, how does he know my father? You and your father brought back a certain mirror from China. The mirror? The one that man stole? It was stolen? Yes. The man who killed my father, Landi. Landi. Do you know him? Well, I know of him. An organization called Qi Yongmen. Its leader goes by that name. I hear he's a master of a deadly martial art. Yes, he used a style I've never seen. I think we mean the same person. <sighs> What does this mean? Please tell me why my father... You needn't tell this boy anything, father. Father? No, I'm bound by my promise to Zhu and, uh, regarding this boy's father. But... but... Was only one mirror stolen? Huh. I'm asking if only one mirror was stolen. Yes, made of stone, a dragon design. If so, then there's one more. I believe the Phoenix mirror. Phoenix? A mythical bird of Chinese legend that guards human life. That mirror? My house? Perhaps. Find it, and then we'll talk. It all yes. When I do, I'll return. From now on, telephone beforehand. And remember the password. C'est ici qu'on va se quitter, merci à vous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, ce qui me fera énormément plaisir. Lâchez-moi un commentaire, c'est que comme ça qu'on fera avancer le schmibrik. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour l'épisode numéro 11, à la recherche du Phoenix. Sayonara Tomodashi!